Bonjour. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question Pourquoi 90% des traders débutants, des particuliers, perdent en bourse Alors, c'est vrai que la bourse, c'est très intéressant, ça attire pas mal de personnes qui voient des publicités disant que c'est facile, qu'on va pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et c'est vrai que c'est un domaine où on peut gagner énormément d'argent mais ça ne s'improvise pas, il ne faut pas faire ça en tant qu'amateur, il ne faut pas non plus se fier à, à son instinct pour trader. Il y a des règles parce que lorsque vous tradez, si c'est très facile, vous pouvez ouvrir un compte en 5 minutes, c'est fait, vous mettez un petit capital sur un compte de trading chez un courtier et hop, vous pouvez commencer à trader le problème, c'est que vous allez être euh, sur le même euh, terrain de jeu que les meilleurs traders du monde. Eh oui Donc, euh, les, les meilleurs traders du monde, euh, ils ne vont pas vous faire de cadeaux. Donc, il est clair que si vous voulez gagner en bourse, vous devez vous former. Et se former, euh, il faut d'abord choisir une bonne formation. Et euh, il faut avoir assez d'assurance que la personne qui va vous former à des bons résultats, donc regardez les personnes euh, qui donnent des témoignages, qui font des témoignages sur euh, les formations, afin de faire une sélection des meilleures formations. Alors si vous prenez une formation, euh, vous pouvez choisir une formation très chère, malheureusement dans ce domaine ce n'est pas la garantie que ce soit de la qualité, moi je vous conseille plutôt de sélectionner des, des formations pas très chères, pour avoir déjà quelques bases et faire une sélection parmi les différentes techniques afin de déterminer celle qui correspond le mieux à votre personnalité. Effectivement, on peut trader à long terme, à moyen terme, à court terme. Donc ce sont des techniques tout à fait différentes et euh, il faut chercher celle qui vous convient réellement. Donc moi, j'ai cherché euh, assez longtemps et je suis dans le domaine de la bourse depuis une dizaine d'années et je suis arrivé à la conclusion en testant différentes techniques que c'est le trading à très court terme qui vous donne les meilleures chances de réussite et en apprenant une technique le plus rapidement possible puisque je suppose que c'est ce que vous voulez et euh, que vous n'y arriverez euh, bien sûr qu'en pratiquant un peu mais si vous pratiquez le scalping donc le trading à, à très court terme vous allez faire beaucoup de trades donc vous allez forcément voir très rapidement les résultats plutôt que si vous adoptez une, une technique à plus long terme par exemple à un ou deux trades par jour ou même un ou deux trades par semaine ce sera difficile de déterminer rapidement si cette technique est bonne, si elle vous donne des bons résultats. Donc ce que je conseille c'est le trading à très court terme donc il est possible de gagner 1% à 3% même par jour si vous avez une bonne technique de trading comme la technique que j'ai mise au point vous avez des liens ici au-dessus vers mes formations Scalping et Ishimoku. La combinaison de ces deux formations vous donne vraiment une base très solide pour arriver à de très bons résultats rapidement et surtout l'avantage c'est que vous pouvez trader par exemple avec cette technique sur le marché du Forex qui est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24 du dimanche soir au vendredi soir et que vous pouvez premièrement trader avec de l'argent virtuel donc en ne prenant aucun risque et vous verrez très rapidement que vous arriverez à de très bons résultats. Ensuite vous pouvez ouvrir un compte de trading avec un petit capital, il est possible de commencer avec 500 euros. En général des bons brokers ne vous demandent que 500 euros au départ et vous allez voir que vous allez pouvoir gagner. Comme vous gagnez en compte démonstration avec un petit capital si vous maîtrisez bien l'aspect psychologique parce que c'est clair que ce n'est pas la même chose lorsque vous tradez avec de l'argent réel qu'avec de l'argent virtuel. Mais ce que vous devez vraiment bien maîtriser c'est de ne pas prendre trop de risques donc ce n'est pas parce que tout d'un coup vous en avez marre de gagner quelques euros que vous vous dites là je vais faire un gros coup et même des traders expérimentés tombent dans, dans, dans ce piège. C'est tout à fait humain. Donc, il faut essayer d'éviter ça. Donc, euh, il faut euh, que vous preniez des risques proportionnels à votre capital. Si vous avez un petit capital, eh bien, vous prenez des petites positions et n'essayez pas de prendre trop de risques parce que euh, psychologiquement, ça sera, ça sera très difficile si vous perdez. Alors, vous pouvez être euphorique si vous gagnez mais euh, si vous prenez beaucoup de risques, vous n'allez une grosse partie de votre capital donc en risque, un jour ou l'autre ça va mal se terminer. Donc là psychologiquement ça risque euh, de vous faire du mal et vous allez vous dire ouais, « le, le trading c'est pas pour moi » et ce serait dommage parce que si vous persistez, il est clair qu'un jour ou l'autre vous verrez qu'en ayant de la discipline, en utilisant une bonne méthode, eh bien, vous arriverez à de très bons résultats. Et des résultats qui peuvent représenter plusieurs milliers d'euros de gains par jour, c'est tout à fait possible, mais il faut bien sûr euh, s'entraîner d'abord avec un petit capital et puis euh, petit à petit augmenter euh, votre capital, soit par les gains que vous allez faire euh, régulièrement, soit en, en investissant un petit peu plus sur votre compte de trading, mais il faut garder la tête froide. Voilà donc c'est le conseil que je vous donne si vous êtes intéressé par la bourse si vous voulez débuter et si vous voulez faire partie des 10% de traders gagnants. Donc essayez de suivre ces conseils et démarrez donc avec une bonne formation comme celle que je vous propose et ensuite bien sûr vous pouvez toujours me recontacter si vous avez des questions au sujet de mes formations et je serai là pour vous aider et pour vous amener le plus rapidement possible à de bons résultats. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et si vous voulez me retrouver dans une de mes prochaines vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà j'espère vous retrouver très prochainement. Et si vous démarrez en trading, eh bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.